Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc, une vidéo aujourd'hui interview. Je suis en compagnie de Jean. Bonjour Jean, comment vas-tu? Bonjour, je vais très bien. Merci beaucoup. <rire> Merci pour, pour la, la demande. C'est super cool. Bon, donc du coup, bah Jean va nous livrer un petit peu son… enfin même va nous livrer son, son retour sur ce qu'il a mis en place ces dernières semaines, ces derniers mois. Euh, donc, Jean a rejoint la formation il y a, je crois, l'année dernière. C'était en quelle année C'était en quel mois Du coup, c'est le mois d'août 2020, ouais. ouais. Donc, en août 2020, euh, il va nous expliquer un petit peu ce qu'il a mis en place. Ses résultats sont plutôt sympas. C'est pour ça que j'ai décidé de l'interviewer sur la chaîne. Donc, je vais te laisser la parole. Je vais te laisser te présenter, euh, nous expliquer bah, effectivement pourquoi euh, tu en es venu à faire ça. Euh, parce que si j'ai bien compris, tu étais salarié auparavant et tu as donc démissionné pour vraiment te lancer complètement dans l'entrepreneuriat, bien que tu le faisais déjà plus ou moins un peu avant. Enfin, tu vas nous réexpliquer tout ça. Euh, tu as des résultats, donc ça, c'est cool. Euh, et puis, bah, je sens que il se passe pas mal de choses et que ça bouge énormément. Et puis, tu vas aussi peut-être nous rappeler dans quelle ville tu, tu es. Ça pourrait être intéressant. Voilà, je te laisse la parole. Ok, donc euh, voilà, je me présente. Donc, moi, c'est Jean, j'ai 31 ans. Euh, du coup, je suis sur le secteur euh, du centre Alsace, euh, du coup, euh, proche de Colmar, et plus particulièrement sur euh, les petits villages alsaciens, Kaisersberg, Egisheim, Rigvier, là où il y a les marchés de Noël euh, qui marchent vraiment bien. Donc, euh, voilà, je suis propriétaire euh, d'un appartement depuis 2017 sur Airbnb que j'ai ouvert suite à un voyage euh, à Barcelone où j'avais utilisé Airbnb. Et euh, du coup, en rentrant... Euh, j'ai dit « mais pourquoi je ne je ferais pas ça euh, chez moi à Kaisersberg Et du coup, à ce moment-là, euh, quand je lance euh, mon annonce, euh, exactement sur euh, Airbnb, sur euh, ma ville de Kaisersberg un petit village de 3000 habitants, il y avait 10, 10 listings. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y en a 140. Donc, euh, voilà. Donc, euh, à ce moment-là, voilà, je, je, euh, je crée ma LCD. Tout se passe euh, plutôt bien. Les trois premières années, tout se passe bien encore maintenant. Euh, à un moment donné, euh, ça me plaît vraiment bien, le contact, euh, tout ce qui est le contact voyageur, etc. Je me renseigne un petit peu en 2018-2019 sur de la conciergerie. À ce moment-là, je n'avais pas encore trouvé euh, Sébastien. J'étais plutôt… Euh, J'avais vu les conciergeries, euh, des grands groupes, etc., Willcase. Euh, donc, je me renseigne, mais sans plus, parce qu'à ce moment-là, je suis salarié dans une société d'événementiel sur la location de vaisselle. Et puis, euh, ça marche vraiment bien. Euh, mais ça demande beaucoup de travail euh, des semaines euh, des semaines pleines 50 60 heures euh, de, du mois de mai à, au mois d'octobre sur tout ce qui est mariage, etc donc euh, je laisse cette petite idée de côté et puis euh, voilà je suis à fond dans le salariat euh, je gagne assez bien ma vie j'ai pas de soucis là-dessus et puis arrive euh, le covid comme pour tout le monde euh, premier confinement, euh, confiné à la maison avec ma femme, ma fille. Euh, voilà, je posais beaucoup de questions. Euh, est-ce que, voilà, est-ce que c'est finalement, est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans Et en fait, la réponse, elle est venue assez rapidement et c'était non. En fait, euh, voilà, faire des, des six mois dans l'année, travailler 60 heures, même si l'hiver c'était un petit peu plus calme. Euh, voilà il y avait tout le temps toujours ces six mois dans l'année on c'est quand même des mois où on aime profiter barbecue amis etc et c'était compliqué compliqué à gérer surtout avec la naissance de de ma fille du coup la réponse est non et puis du coup je vais directement voir mon associé et mon patron euh, pour euh, demander une rupture conventionnelle parce que voilà c'est j'ai envie de me lancer j'ai envie de faire autre chose qu'ils acceptent donc, euh, pour moi, c'était primordial pour euh, pouvoir me lancer avec, euh, avec le, le pôle emploi et le chômage, etc. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même continuer à vivre, euh, payer euh, le crédit de la maison, euh, vivre, voilà, tout simplement. Donc, euh, voilà, à ce moment-là, la rupture conventionnelle est, est actée, ce euh, sera pour le mois d'octobre. Mais je commence tout de suite, je découvre dans mes recherches les vidéos de Sébastien, ses formations. Voilà, je, je me tâte pendant une semaine, quinze jours avant de prendre la formation. Est-ce que, est que j'en ai besoin Première chose, c'est est-ce que j'en avais besoin vraiment Je connaissais déjà un petit peu la LCD, mais voilà. Du coup, je, je valide la formation conciergerie. Donc, euh, j'étais vraiment parti sur, euh, sur la conciergerie à la base euh, parce que, comme le dit bien Sébastien, je suis parti avec zéro apport. J'ai pas mis d'argent dans, dans ma conciergerie. J'ai pris, pris ta formation. Euh, C'est la seule et, dépense finalement. Voilà, à, à peu près, c'était la seule dépense avec une imprimante. Euh, voilà, j'ai démarché un comptable qu'on m'a conseillé. Je suis allé le voir, on a créé euh, la société. J'ai créé une SARL ouais. en septembre et j'ai lancé une page Facebook. En, en août pour dire qu'une conciergerie arrivait sur le vignoble euh, sur, mon, sur le secteur ouais. et puis j'ai tout, tout de suite eu du, des retours euh, tout de suite trois quatre personnes qui étaient intéressées que j'ai rencontrées et qui m'ont tout de suite confié leur logement donc j'ai commencé sur avec euh, euh, octobre novembre décembre euh, sur cinq logements euh, où je faisais tout moi-même d'abord, euh, sauf la blanchisserie. Je faisais le, je faisais tous les ménages moi, ouais. euh, pour lancer, pour créer ouais. de la trésorerie, bien etc. De la trésorerie, ouais. et C'est euh, vrai qu'on ouais. l'oublie souvent parce que on parle beaucoup d'automatisation, déléguer, etc. Ce qui est très bien, quand on est dans un schéma vraiment euh, assez lointain et sur du moyen ou long terme. Mais c'est vrai que sur du court terme, tu veux te faire de l'argent rapidement, bah tu fais les ménages et tu vas vite faire de la trésorerie. <rire> bien sûr, c'était ça. Du coup. Euh, après, du coup, le, le mois de... Donc, du coup, en fait, j'ai plutôt commencé, ouais, mi-septembre déjà avec les logements. Donc, j'ai fait les premières factures euh, de septembre-octobre. Ouais. Euh, septembre-octobre, c'était vraiment bien. Après, hop, deuxième confinement. Euh, je suis sur un secteur quand même ultra touristique, avec une saisonnalité super forte. Du coup, là, ça a été compliqué, euh, de le mois de novembre jusqu'au 15 décembre. Euh, à part les deux trois professionnels qui, qui étaient sur le secteur, euh, j'ai pas, pas loué beaucoup, donc euh, c'était un peu plus compliqué, mais bon, c'était pas dramatique. Euh, après, à partir du 15, 15 décembre, c'est reparti, euh, malgré le fait qu'il y, qu y avait pas de, de marché de Noël cette année. Euh, voilà, j'ai quand même réussi à louer les, les cinq logements, donc euh, j'étais j'avais de l'espoir, j'avais de l'espoir. Et puis, euh, en janvier, tout s'accélère en fait euh, du bouche à oreille. Euh, je rentre une cliente avec quatre logements dans le même immeuble. Euh, un de mes premiers clients qui a une deuxième maison, qui me confie sa deuxième maison, euh, des contacts qui arrivent du bouche à oreille. Et du coup, pour arriver à… Voilà, j'ai plus les dates exactes, mais euh, à l'heure actuelle, j'étais à 15 le mois dernier. Maintenant, je suis redescendu à 13, j'en ai perdu deux pour des questions de revente etc oui, mais c'est pas dramatique. Euh, et, puis, euh, et puis voilà du coup je suis sur 13 logements de, depuis le mois de février, janvier, février, sur 13 logements, à peu près 13, 15 logements, euh, qui va du studio euh, à l'appartement de 150 mètres carrés, 12 personnes. Donc. Euh, Alors j'imagine ouais. que j'imagine que maintenant c'est plutôt qui fait les ménages, enfin au moins du non. moins. Non non, je, je fais plus de ménage non, je fais plus de ménage. Ouais, tu t'organises. Euh, euh. euh, depuis le mois de février, ouais, j'ai trouvé une femme de ménage qui. Euh, bon, que, qui, euh, qui est quand même assez cher, mais euh, qui, qui est auto-entrepreneuse, qui est super réactive, qui prend mes réservations la veille pour le lendemain s'il y a besoin d'un ménage en dernière minute, euh, qui travaille 7 jours sur 7, euh, qui, du coup, elle est en auto-entreprise, en auto-entrepreneuse, mais elle a des filles qui travaillent avec elle. Donc, euh, après, je comment, je ne sais pas, ce n'est pas mon problème. Euh, moi, j'ai ma facture à la fin du mois, et puis, euh, tant que mes ménages y sont faits et correctement, ça me convient. Et okay. du coup, j'ai changé de blanchisserie aussi pour aller sur euh, une plus grosse structure, euh, sur une plus grosse structure avec euh, de la livraison et du retour. Et avant, ma, ma petite blanchisserie, je devais emmener les draps, les récupérer, et du coup, je perdais trop de temps à faire ça. Et Donc, aussi, okay. j'utilisais les draps de chaque logement. Ouais. Et du coup, à un moment donné, avec tous les logements, euh, je me perdais, même si je les avais notés, ça devenait trop compliqué. Là, j'ai harmonisé... Euh, tous les, ah ben, je fais de la location location entretien sur la blanchisserie. Donc, euh, comme ça, c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc, dès le départ, toi, tu avais externalisé la partie blanchisserie. Quoi. Voilà, de, okay. dès le départ, oui. Okay. Euh, oui, ce qui te permet finalement de ne pas avoir des coûts euh, liés notamment à des locaux commerciaux, etc. Euh, J'imagine que tu peux tout faire finalement de chez toi. Quoi. Voilà, c'est ça. En fait, euh, voilà. du coup, j'ai un local en fait, euh, dans la maison de mes parents euh, où je stocke mon linge, où je stocke du consommable. Euh, voilà, où je fais mes réserves la blanchisserie me livre les draps là-bas ils viennent les rechercher là-bas ah, mmh. et puis comme ça moi du coup je prépare mes sacs pour la femme de ménage euh, la femme de ménage euh, certains logements euh, elle vient chercher les draps sur mon local d'autres euh, je, les, je les dépose euh, et puis euh, je les dépose dans le, dans le logement pour le vérifier aussi parce qu'on reste quand même les, les garants de des appartements des propriétaires donc euh, il faut quand même que j'y passe régulièrement dans, dans chaque logement quoi. ouais d'accord c'est ça non, non mais effectivement il faut quand même avoir une, une vue sur tout ça euh, donc du coup des résultats rapides ça c'est cool euh, oui. en, en quoi la formation a pu t'aider Ce que j'ai vu, alors comment euh, on est arrivé à ça, c'est que je t'ai vu beaucoup, enfin je t'ai vu, enfin je te en voyais déjà, mais c'est vrai que là, hier, euh, je t'ai vu communiquer euh, sur le groupe parce qu'on a un groupe euh, entre nous. Euh, et Qu'est-ce qui du coup a fait toi que tu t'es dit tiens une formation, ça serait quand même pas plus mal euh. En fait, du coup, pour moi, la formation, elle m'a surtout aidé à m'aider à me lancer en fait. Ouais, en le fait, mindset quoi, euh, l'envie. Le, le, voilà, c'est ça, l'envie c'est ça, la confiance en fait. Même euh, le fait d'être présent dans, dans ce groupe que tu parles euh, euh, tous les jours, ben en fait on lit tous les jours des informations, on prend, on, on prend beaucoup d'informations de tout le monde et du coup ça aide, ça aide beaucoup. Euh, à, on sent moins seul. À, voilà, on se sent moins seul, c'est ça. Et si on a un problème, on sait que voilà, quelqu'un a déjà eu ce problème, donc on peut les anticiper. Euh, donc toutes ces choses là, ça c'était important. Et puis après. Euh, en termes de statut juridique de d'une société euh, voilà il y avait plein d'informations hyper importantes euh, pour euh, avant de se lancer même si tu vas chez un constable il t'explique aussi euh, voilà trouver la femme de ménage c'était aussi important euh, l'étude de marché rdna euh, voilà toutes toutes ces toutes ces choses là euh, toutes ces choses là m'ont quand même apporté euh, beaucoup de confiance et, et beaucoup d'informations qui, qui me servent tous les jours et encore aujourd'hui voilà sur le groupe, c'est vrai que je participe pas forcément trop parce que vous êtes plus sur de la sous-location, etc. Moins de conciergerie qui parle et euh, du coup j'interviens moins. Mais je lis tous les jours euh, tous les messages. Tous les tous les jours je lis tous les messages. J'échange en privé aussi avec euh, avec quelques personnes. Euh, je sais que Nicolas qui qui est sur Cognac ou Marion qui est pas loin de moi euh, sur Mulhouse. Euh, voilà on échange de temps en temps en privé. Euh, voilà. Thank <laughs> you. Ouais, alors effectivement, euh, euh, tu vois, par exemple samedi, on avait, ce que samedi on avait fait un événement euh, du coup à Lyon, et euh, samedi après-midi, on avait, j'avais réservé une partie vraiment plus sur la conciergerie, sur comment euh, booster ces, euh, comment collecter des clients, comment aller chercher des clients. Alors justement, euh, puis euh, du coup, j'essaierai peut-être de le partager dans le groupe, ça, euh, parce que je pense qu'il y a des formations qui pourraient vraiment vous aider. Euh, et j'ai même encore d'autres informations que je vais vous livrer, que je vais remettre dans la formation, vous allez voir, ça devrait pas mal vous aider normalement. Hein. Mais justement, toi, comment tu t'y es pris pour trouver des clients bah En fait, moi j'ai même pas, alors j'ai suivi ta formation, j'ai vu ta façon de démarcher, euh, de regarder les listings, etc. Donc ça, je m'étais renseigné un petit peu. Après, sur mes villages, les gens qui ont les gîtes, euh, on, on se connaît un petit peu tous, euh, mais je les ai pas démarchés comme ça. En fait, c'est vraiment exclusivement ma page Facebook qui a marché. Euh, voilà, sur ma première publication, euh, je crois que j'ai eu euh, ouais, une 80, 70-80 partage ouais. euh, Du coup, c'est aller. Tu fait un peu de sponsorisation ta page ou euh, non, naturellement Non, même pas. Non, même... c'est ma... fou même. Mais c'est comme comme je t'ai pu le dire avant. Euh, Donc, en... JF euh... Conciergerie, c'est ça. Ouais, je fais allé tout à l'heure. Ouais, si les ça, gens veulent te trouver, JF Conciergerie. Ouais. Voilà, c'est ça. Et en plus, même la communication, c'est pas forcément mon Porsche, ce n'est pas trop. Du coup. Euh... Pour l'instant, en fait, c'était vraiment pour me lancer. J'ai créé cette page. Je pensais créer un site Internet derrière. Mais en fait, j'ai eu tellement de résultats rapidement qu'en fait, le site Internet, euh, j'en ai ouais, même pas besoin sites... pour l'instant. Ouais, ouais, Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Euh, plus tard, peut être. Euh, mais même, ça serait plutôt un site de réservation qu'un qu site Internet juste pour présenter ma conciergerie. Euh, voilà, j'ai eu tellement rapidement des, des contacts. Euh, je me suis rapproché d'une agence immobilière qui, qui m'a envoyé des clients. Donc, euh, voilà, c'est allé, allé vraiment, vraiment vite. Ah oui, donc du coup, le, tu ouais, as, as, aussi, as aussi testé cette… Euh, c'est bien, ça tu as, as, as, as, as, as une agence immobilière, c'est ce que je recommande. En aussi. Voilà, ouais. voilà, en fait, c'est une agence qui m'a contacté parce que mon, mon plus gros euh, concurrent, en fait, sur mon secteur, c'est une agence immobilière qui hmm. est sur mon secteur, qui fait de la gestion locative saisonnière, mais qui… A, qui n'est euh, pas organisé pour du ça. Tout. Si, ils sont organisés parce que ça fait, ça fait pas mal d'années qu'ils font ça, mais au niveau tarif… Ah euh, oui, ils ne sont pas… Euh, je me demande comment comment les propriétaires euh, peuvent être rentables en fait. Euh, quand, quand on feuillette leur, leur bouc, etc., euh, ils, ils, prennent, euh, ils prennent plus de 25%, mais après ils facturent euh, tout. Euh, et du coup, euh, une autre agence immobilière du coin m'a contacté en fait euh, à partir de ma page Facebook pour me rencontrer, pour voir qui j'étais, parce que pour lui, potentiellement, ça pouvait débloquer des ventes si euh, s'il y avait de l'achat de gîtes et euh, du coup euh, je l'ai rencontré et il m'a envoyé deux personnes euh, assez rapidement euh, qui qui cherchaient euh, une conciergerie et, etc qui avait acheté du coup euh, voilà c'est c'est comme ça que et du coup je suis devenu à côté euh, agent commercial immobilier pour lui en même temps mais actuellement euh, j'ai pas trop trop de temps à consacrer à ça mais vu que je suis sur un secteur avec une forte saisonnabilité, sur les mois un peu plus calmes, j'aurai un petit peu plus de temps à m'y consacrer. Ah, c'est vraiment cool. Donc, du coup, euh, bah, en fait, la conciergerie, tu as démarré de zéro. Aujourd'hui, ça génère voilà. des, de l'argent euh, tous les mois, euh, très clairement. Euh, et du sûr. coup, là, si j'ai bien compris, la phase numéro 2, c'est d'aller sur de la sous-loc pour essayer d'aller plus vite, hein, je pense, financièrement. Voilà, c'est ça, ça sur, surtout sur, sur de la conciergerie. Donc, euh, voilà on, on cache pas les choses alors on peut on peut gagner de l'argent il euh, y a y a pas de problème mais voilà déjà sur les petits logements c'est compliqué sur euh, les studios une chambre euh, le, le travail il est le même que sur euh, une une maison trois chambres ou un appartement deux chambres mais les revenus ils vont être totalement différents du coup euh, du coup voilà on, on voit ce qu'on fait pour ça du coup euh, voilà la, la sous-location après tous ces mois à lire les messages etc euh, voir les réussites de chacun, euh, voilà, ça, ça donnait envie de, de se lancer. Après, j'avais quand même encore un petit peu peur de ce Covid, etc. Et puis euh, là, j ai, j ai, je me suis lancé. Là, j'ai trouvé une personne qui va me confier un logement euh, à Colmar. Euh, et du coup, euh, je vais me lancer à partir du mois prochain, c'est ça. Pour essayer de générer euh, du cash flow plus rapidement. Et puis euh, et puis euh, voilà que ça soit plus intéressant pour pour ma société. Parce que là un appartement ça te fait à peu près combien euh, mensuel, euh... en chiffre d'affaires mensuel en en chiffre en chiffre, ap chiffre de... bois après comme j'ai toutes les tailles euh, Oui bien en sûr moyenne, c est... C est... Non, mais c'est clair en, en moyenne je suis entre euh, chiffre d'affaires hein, pas que commission de 20 donc chiffre d'affaires avec femme de ménage je suis entre 350 et 500. D'accord, OK. OK. À peu près sur euh, sur les appartements sauf les studios je suis un petit peu moins et puis euh, sur euh, les deux maisons, euh, trois chambres, je suis un petit peu plus, mais en, en gros, suivant les mois, c'est entre 300, 300 et 500 à peu près. Ok, bon, Par bah, appartement. ça cool. Ouais. Oui, bah, de toute façon, c'est à peu près les chiffres qu'on fait en... Mais ça peut aller vite hein, parce que tout à l'heure, tu citais l'exemple de quelqu'un qui t'a confié tout de suite quatre logements. Moi, je vois dans ma ville, j'ai un propriétaire, il a confié six. D'ailleurs, juste avant de faire cette euh... interview-là, tu vois, j'étais en, en contact avec lui, là. je suis allé le rencontrer parce qu'il a... On a peut-être une idée d'un autre truc, un, de monter un, un, peut-être un autre concept en bas, parce qu'il y a une surface commerciale qui se libère. Donc, c'est pour ça qu'ils voulaient me voir. Mais toi, tout de suite, boum, six logements, euh, bah c'est vrai que ça peut aller vite. Hein. Ouais. Ça peut aller très vite. Surtout, quoi. Sur, sur la conciergerie, ce qui est pas mal, c'est les quatre logements dans le même immeuble. Du coup, pour l'intervention des femmes de ménage, etc., pour le linge, euh, tu gagnes du temps. Alors que Parce que du coup, comme je suis sur plusieurs villes, mais en fait, c'est des petits villages, donc euh, sur le rayon, c'est à peu près 30 km. Donc, c'est à peu près comme une grande ville. Mais euh, voilà, là, être euh, sur un secteur, mais du coup, sur cette ville, du coup, j'en ai six, en fait. Les, les quatre de l'immeuble, plus encore deux deux autres. Bon, du coup, coup tu euh, regrettes euh, pas d'avoir démissionné Non, non, c'est je regrette pas du tout. Euh, de toute façon, c'était... Euh, c'était plus possible d'enchaîner de, des heures comme ça pendant l'été euh, et pas voir euh, voilà, un deuxième enfant qui est arrivé, euh, une maison qu'on qu vient, qu qu vient de construire, qu'on vient d'emménager. Du coup, euh, après, il y a toujours cette crainte euh, financière parce que voilà, quand on est salarié, on a, on a nos petites habitudes, on sait combien on va gagner à la fin du mois. On... Voilà, on a un CDI, mais après, dans la vie de tous les jours, est-ce que, est-ce que ça suffit Je suis pas sûr. C'est ça. Euh, et... Là, en fait, tout repose sur toi. Euh, mais si tu es déterminé, euh, ça, ça marchera. Euh, après, c'est sûr, faut être sur un marché qui soit novateur, toujours en, en comment dirais-je, en, en ébullition. Mais euh, pour moi, la conciergerie, enfin, tu réponds à un besoin. Euh, en plus, l'investissement, il est nul, donc même si un jour, en le pire des cas, tu décides d'arrêter, tu n'auras pas perdu d'argent déjà. Ça, c'est déjà… Ouais, c'est euh... sûr, c'est sûr et c'est ce vraiment sur ça que j'étais parti. C'était vraiment déjà de ne pas avoir le regret d'essayer. Je savais que ça ne me coûterait rien. Euh, voilà, ça, ça, ça, c'est sûr que je ne que perdrai pas d'argent, même si pendant deux ans, euh, euh, la conciergerie, voilà, si au bout des deux ans que j'arrive à la fin de mon chômage, je vois que potentiellement, j'ai n'ai pas assez pour vivre, ou alors, il y a aussi la deuxième solution de, de pourquoi pas prendre un, encore un, un emploi de salarié et garder la conciergerie à côté, peut-être sur moins de logements, garder que les logements rentables. Euh, et pour voir, voilà, comme tu l'expliques dans tes vidéos aussi de temps en temps, effet de levier pour pouvoir investir encore parce que là, j'étais arrivé à… J'étais arrivé au maximum euh, entre euh, entre l'investissement locatif euh, plus le, la résidence principale. Ah oui. euh, là, dans tous les cas, c'était c'était fini. Je, je pouvais plus aller voir ma banque. Euh, ouais. pour, pour Et là, maintenant, un... vu que t'es entrepreneur, t'es à ton compte, ils vont regarder au, au moins deux ou trois bilans. Voilà, c'est ça. Donc du coup, euh, du coup, donc, de, dans tous les cas, je savais que c'était fini pour un bon moment. Euh, voilà, maintenant, j'ai trois ans pour vraiment me constituer de nouveau, euh, voilà, un vrai apport. Euh, montrer des bilans fins, etc., pour pouvoir derrière euh, réinvestir quelque chose euh, et pour voir, euh, voilà, pour pour continuer à avancer entre, entre guillemets. Donc l'entrepreneuriat aujourd'hui t'a apporté cette liberté en fait que tu voulais absolument liberté de pouvoir travailler comme as envie de travailler au moment que as envie de travailler être avec ta famille enfin prendre le temps qu'il faut voilà, maintenant bah, je exactement. pense qu'il faut aller voilà, faut les développer maintenant le chiffre d'affaires de tout ça bien évidemment pour bien que ça sûr. puisse cette... gagner en rentabilité après ma, malgré la formation malgré tout j'ai fait des erreurs quand même sur les premiers logements que j'ai pris euh, mes prix de ménage n'étaient pas assez élevés alors, dans un premier temps, ce n'était pas dramatique vu que ah oui, je faisais les ménages moi-même. Bah oui. Voilà, c'est ça. Mais maintenant, en prenant ma femme de ménage qui a un certain coût, euh, voilà, sur, sur certains logements, voilà, je vais perdre 5 euros euh, par ménage, par exemple, euh, que, que je rattrape avec la commission, mais ça fait toujours 5 euros. Donc, euh, ça, c'était sur mes 3-4 premiers logements. Maintenant, sur, euh, sur les, enfin, les 8-9 autres, euh, je suis plus à 5-10 euros de bénéfice sur chaque ménage. D'accord. Euh, du coup, pour toi, la formation, c'était indispensable C'était, euh, Oui, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, ça t'a surtout apporté cette, euh, finalement cette énergie, ce mindset et ce, euh, ce réseau ça, finalement. C'est exactement ça. C'est vraiment le mindset, l'envie, le, euh, le partage des informations. Euh, et puis, ça m'a rassuré. Je suis quelqu'un qui, qui a quand même… Euh, qui n'a pas une confiance absolue en moi non plus. Du coup, j'avais des doutes quand même. Avant de me lancer, j'avais des doutes, j'avais peur de le faire. Et puis, tout ça, ça m'a rassuré et ça ça m'a donné. Après, les confinements aussi ont été pas faciles à gérer. Euh, surtout sur le dernier, le mois d'avril. Là, euh, j'avais beaucoup d'espoir euh, sur le retour des, des vacanciers, sur les vacances, etc. Je, surtout que le mois de février avait vraiment été très, très bon. Euh, le mois de mars pas top mais c'était normal et du coup j'avais beaucoup d'espoir sur ce mois d'avril du coup là je, là ça m'a mis un petit coup au moral euh, mais bon après tout deux trois jours de toute façon faut passer à autre chose on va pas ouais, euh, se ça, pendant ça. pendant des semaines euh, voilà donc du coup c'est à ce moment là que du coup j'ai passé un petit peu plus de temps sur euh, l'agent commercial immobilier euh, donc c'était super intéressant j'ai appris des choses euh, je me suis pas ennuyé et puis là, à partir du, du mois de mai, ça a redémarré vraiment, vraiment très, très bien. Le mois de mai était vraiment, vraiment bien. C'était mon meilleur mois. Le mois de juin, c'est un, un mois de février à peu près. Mais après, là, sur le juillet août, les calendriers sont en train de se remplir. Et puis, parce que j'ai besoin beaucoup aussi des voyageurs étrangers. En fait, le, le problème sur notre secteur, enfin, sur la problématique que j'ai eue, c'est que euh, depuis le Covid, on a quand même... Euh, Ouais, baisser les prix euh, à la nuitée entre 15 et 20% sur euh, bah, sur mon logement déjà et puis sur les autres aussi euh, du fait que l'offre et la demande ça a changé avec que des français sur le marché euh, de la demande oui. euh, et beaucoup d'offres euh, du coup sans les étrangers on a beaucoup ah, d'allemands, oui. on a beaucoup d'hollandais donc on a dû adapter les prix pour pouvoir louer oui. et puis du coup là j'ai beaucoup d'espoir, là les réservations des étrangers ils commencent à revenir et du coup, euh, pouvoir augmenter les prix, même oui. sur la conciergerie, c'est ça aussi. Si tu loues 20% plus cher, voilà, de, de, derrière, ton chiffre d'affaires il va augmenter et c'est ça qui, qui sera intéressant par la suite. Bon, c'est cool tout ça. Voilà. <rire> ouais, c'est pas mal. Ouais, pas mal d'infos. Est-ce que tu auras des choses à rajouter Est-ce que tu auras des conseils à donner à ceux qui se lancent ou qui, euh, qui, qui voudraient se lancer dans la conciergerie Qu'est-ce que tu leur conseilles qu Qu'est-ce qu que tu ferais à leur ouais. conseil moi, si je devais me relancer, je pense que je ferais pareil. Je, je prendrais, je prendrais, je prendrais une formation quand même. La tienne a été top. Elle m'a beaucoup apporté sur tout ce que j'ai pu dire avant. Et puis après, je me lancerai à fond. Et puis après, chacun sur chaque secteur, ça peut être différent. J'ai eu de la chance de tout, tout de suite avoir des contacts, que tout s'enchaîne rapidement. Du coup, on la provoque la coup, chance a... aussi. Ouais, bien sûr, mais euh, voilà, j'ai pas eu, j'ai pas eu besoin de faire beaucoup de communication, pas de site internet, mais du coup, c'était, c'était dans mes plans. Si, si mes contacts n'étaient pas venus aussi rapidement, voilà, j'aurais, j'aurais créé un site, j'aurais fait des flyers, j'aurais fait d'autres choses, et finalement, j'ai pas eu besoin de le faire. Peut-être que j'y viendrais quand même à un moment donné pour encore grandir et, et trouver encore d'autres logements. À d'autres leviers, Donc, du coup, là. Ouais, d'autres leviers et prendre encore d'autres, plus de parts de marché. Euh, sur sur mon secteur donc euh, voilà et après si j'ai un conseil ouais, c'est qui ne tente rien n'a rien mmh. euh, si on n'essaye pas euh, si on n'essaye pas on peut pas savoir bah, et, puis, euh, la, et puis euh, le, le temps euh, le temps c'est important le temps est compté bien sûr et puis et pas pouvoir passer du temps et des après midi avec sa famille euh, sans voilà gérer la conciergerie tout se gère euh, de la maison avec l'ordinateur le téléphone euh, voilà, euh, elle est, Ma consergerie est automatisée, mais pas encore comme je le voudrais. Ça va venir petit à petit. Pour l'instant, je garde vraiment un contact avec tous mes voyageurs. Euh, je n'échange que exclusivement par WhatsApp. Euh, je ne fais pas d'accueil physique, c'est que de l'accueil autonome, mais j'ai un, un une relation avec mes, tous mes voyageurs. Il euh, n'y a pas de message automatique pour l'instant encore. Euh, j'ai mes messages préenregistrés que j'envoie suivant la question euh, suivant euh, à quel moment vient la réservation euh, toutes ces choses là c'est préenregistré mais après c'est toujours moi qui le fais euh, pour l'instant personnellement et pour l'instant ça me pose pas de problème je suis quelqu'un quand même d'assez connecté ma femme euh, me reproche assez d'avoir trop le téléphone en main mais euh, voilà c'est c'est le business c'est hein, comme hein, ça ouais. euh, c'est c'est c'est devenu mon travail du coup euh, voilà une réservation, euh, la réponse, le client, il l'a dans les dans les trois minutes. Euh, à part quand je dors de minuit à 6 heures du matin, mais sinon, euh, sinon, il a il a ma réponse euh, dans les cinq minutes qui suivent, euh, sans message automatique pour l'instant. Mais je sais qu'il y a des choses que j'aimerais améliorer faire. ta par, ta ta formation Bet24, euh, je vais y arriver. Euh, je sais que j'ai j'ai pas le choix pour la synchronisation des calendriers, etc. Et je, je vais devoir y passer. Sur la sous-location, pareil, donc du coup, ça va venir petit à petit, mais je suis déjà satisfait de, de là où je suis après huit mois. Et puis, j'ai encore beaucoup d'espérance sur la suite. Bon, bah c'est cool tout ça. Que des bonnes choses, que des choses positives, ça fait, ça fait plaisir à entendre, que ça, ça fait vraiment plaisir. Ouais. C'est vraiment cool. Puis tout ça, finalement, en moins d'un an, même, on va dire, en moins de dix mois. quoi, Et encore même pas parce que dès les premiers mois, tu avais les résultats. quoi. Mm. Ouais, il y avait les confinements aussi qui ont qui, qui ont, ont eu, ralenti un peu. Le... Oui, qui ont ouais. ralenti, qui ont ralenti et surtout euh, qui m'ont pas permis de de faire le chiffre d'affaires espéré tout de suite. Euh, ça aussi, parce que j'avais mes objectifs euh, en termes de chiffre d'affaires et puis euh, voilà, c'était ça aussi qui, qui qui ont été un petit peu compliqués. Mais bon, après, faut s'adapter on fait autre chose, on essaye de trouver d'autres idées, euh, voilà, et puis euh, puis on avance, et puis et puis on se forme, euh, voilà, franchement le, le groupe WhatsApp, euh, enfin le groupe qu'on a, euh, pour moi c'est, même si je partage pas beaucoup dessus, euh, pour moi c'est ma lecture euh, deux fois par jour, une fois à midi, une fois à 18h, une fois à 23h, trois fois par jour, et je lis tous les messages, euh, voilà, si, si j'ai une question, je la pose quand même. Mais euh, comme je n'y étais pas pour tout pour l'instant sur la sous-location, je n'ai pas eu beaucoup de questions. Et puis ta formation conciergerie est vraiment très complète. Du coup, euh, toutes les questions, si on a une question, si, si on se pose une question, on retourne sur la formation, on reprend la vidéo, comme c'est bien bien détaillé, on retrouve les réponses à, à, aux questions qu'on se pose assez rapidement finalement. Bon, bah c'est cool tout ça. Bah, écoute, merci beaucoup, Jean, pour euh, tout merci ce partage toi, que, as pu, euh, que tu as pu les... nous faire. Super. Et puis, bah, écoute, on se dit euh, à très bientôt. À euh, très bientôt. Euh, voilà, bah, Portez-vous bien et puis bah, bon courage pour la suite et, et à très bientôt, Jean.